La parole est à Thierry Gourleau. Monsieur le Président, mes chers collègues, le budget de la région dont l'on va débattre pendant deux jours se tient dans un contexte social toujours tendu, où deux francs se déchirent, schématiquement celle des grandes métropoles mondialisées et déconnectées du sol, face à celle des territoires, celle de la Résistance, en quelque sorte. Le mouvement dit des Gilets jaunes ne s'éteint pas, et pour le Président de la République, le péril jaune ne vient pas d'Extrême-Orient, mais bien de chez nous. L'arrogance est une certaine morgue du pouvoir ainsi que sa méconnaissance du terrain et des territoires ont abouti à cette colère qui s'exprime dans la rue et sur les réseaux sociaux avec son cortège de violences et de victimes tant civiles que policières. Ces réactions des gilets jaunes sont des réactions de détresse, de survie et de défense d'un mode de vie et d'une culture enracinée en train de disparaître sous les coups d'un mondialisme et d'une immigration incontrôlée. Et ils se retrouvent de manière confuse et sans qu'ils le perçoivent, parfaitement, les derniers défenseurs d'une civilisation millénaire que l'on veut abattre au, au nom d'une certaine Europe, d'une certaine modernité ou d'un certain progrès cher au président. Il est temps que le dialogue, qui peut être viril, si j'ose dire, mais qui doit rester courtois, redevienne la norme dans un pays où civilisation et démocratie ne doivent pas être des vains mots. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison-là ne peut subsister. Marc 23-25. Le pire serait de passer des cahiers de doléances au registre des codoléances. Les leçons d'histoire doivent éclairer notre avenir. Il y a 226 ans aujourd'hui, le 21 janvier 1793, le roi Louis XVI est assassiné, sa tête tombée dans un panier d'osier. Alors, alors que le débonnaire et réformateur Louis XVI, l'un des pères de la Révolution américaine, était un humaniste, versé de science et de philosophie, et bien plus dévoué à son peuple que ne le furent certains présidents de la Ve République. C'est d'ailleurs la noblesse de cour de Versailles et celle d'Europe du Parlement de Paris qui, refusant la réforme de la taille, impôts impôt inégalitaire par un impôt direct égalitaire et l'instauration d'assemblées provinciales élue destinées à contrôler cet impôt qui entraînèrent la chute du roi. Il est d'ailleurs piquant de voir aujourd'hui les descendants du roi soutenir les Gilets jaunes. Ils ont en effet reçu le soutien des légitimistes avec Louis de Bourbon et des Orléans avec Henri comte de Paris et Jean duc de Vendôme. Les manants du roi, les manants du roi défilant aux côtés des assoumis robespierristes, encore un paradoxe français dans notre peuple est friand. Tout cela pour dire que le grand débat initié par le président de la République, aussi imparfait soit-il, se doit d'être mené au mieux et ne doit pas être biaisé ou faussé, qui entraînerait un effet boomerang douloureux. Le matraquage fiscal des retraités et des problèmes liés à l'immigration, entre autres, ne peuvent être mis sous le boisseau. Sur le sujet, je citerai Valérie Pécresse, qui dans le Figaro du 19 janvier résume notre pensée. Quand le pays va mal, tout le monde doit se retrousser les manches pour le relever. Les Français attendent moins d'impôts, plus d'ordre et plus de justice au sens où la droite l'entend c'est-à-dire en fonction des efforts, du mérite et de la dignité à laquelle chacun a droit. Cela consiste à aider les plus fragiles à se relever sans nourrir les abus de ceux qui trichent. La balle est dans le camp du président, où il écoute et surtout entend les Français, où la fracture ne se ressoudra pas et tous les scénarii restent possibles, les meilleurs, espérons-le, mais aussi hélas les pires. La seconde partie de mon propos est d'ordre régional. Je salue la création du groupe Alsace et Territoires au sein de notre Assemblée. Le 14 novembre 2018, le débat avec la ministre Jacqueline bourreau nous a été volé, se transforme en parodie où la plupart des élus désireux d'intervenir n'ont pu le faire, et je pense en particulier aux élus alsaciens de votre majorité, je n'ai pas pu m'exprimer alors que je voulais rappeler que l'histoire retiendra que la région Grand Est n'est pas issue d'un désir, d'une volonté d'union, d'un mariage d'amour, ni même de raison, et qu'elle est le fruit d'une décision autoritaire, sans concertation, où même la capitale régionale, Strasbourg, nous a été imposée. Cela explique le légitime désir d'Alsace et des Alsaciens. Cette identité spécifique qu'ils ne veulent pas perdre, tous les sondages sur le sujet en témoignent. Et le recul du gouvernement et sa création d'un grand département au statut hybride ne changera rien au cours de l'histoire, qui verra à terme le retour de l'Alsace avec son autonomie propre. Il en sera de même pour l'avenir de la Lorraine et de la Champagne-Ardenne, qui décideront de leur périmètre régional, seul ou en commun. Enfin, et j'en termine par un satisfaitsit à votre égard, Monsieur le Président, celui de la gratuité des transports ferroviaires pour les gendarmes et policiers en activité sur notre région. C'est le vœu que j'avais exprimé lors de la séance plénière du 22 décembre 2017. Il est réalisé